Merci, merci Ameline d'avoir choisi pour ton baptême et ton entrée dans l'église universelle cette parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain et qui est certainement un texte de l'évangile que la plupart d'entre nous ici connaît bien. Alors ce texte contient l'essentiel de l'attitude disons chrétienne à observer. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de toute la totalité de ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont présents déjà dans le Premier Testament, à la fois dans le livre du Deutéronome et dans celui du Lévitique. Alors remarquons la construction du texte de Luc, qui est en deux parties. D'une part, le récit du dialogue entre Jésus et le légiste, ou le maître de la loi, qui est la seule partie du texte que nous retrouvons en commun avec les deux autres évangiles, Matthieu et Marc. C'est cette partie que tu as choisi de garder pour ton témoignage de foi, particulièrement vibrant. Et d'autre part, la parabole elle-même, que nous ne trouvons que chez Luc. Alors, je souhaite porter votre attention en particulier sur la question que pose Jésus au maître de la loi. Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits Pourtant, la question du maître de la loi était claire. Il a demandé Qui est mon prochain Et tous ici que nous sommes, d'une certaine manière, je l'espère, nous sommes à peu près au clair avec la notion de prochain. Spontanément, nous pourrions répondre Le prochain, mais c'est celui à qui on vient en aide. Mais en approfondissant un peu, peut-être pourrions-nous répondre aussi Le prochain, c'est celui qui me vient en aide. Ameline, le prochain, c'est celui qui te vient en aide. Et c'est celui que tu es appelé à aimer comme toi-même. Et au fond, ce n'est pas si simple que cela. « Qui est mon prochain ?» demande le docteur de la loi. Et Jésus développe sa réponse au moyen d'une parabole, un récit qui n'est pas une comparaison didactique, mais comme dans d'autres histoires, mais plutôt un récit de vie présentant une attitude à suivre. Il s'agit ici d'un récit mettant en scène trois personnages qui appartiennent à l'univers du docteur de la loi, un récit qu'il peut donc comprendre. Trois personnages ont une attitude différente vis-à-vis d'un quatrième personnage qui est un homme blessé. Les deux premiers, le lévite et le prêtre, ont une attitude négative et il ne nous est pas précisé pourquoi ils ne s'arrêtent pas près du blessé. Pourtant, ces deux hommes ont le savoir religieux, le même que le maître de la loi. Ils savent théoriquement ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Ils passent à distance. Peut-être que dans cette histoire, ils ne sont là que pour mettre en valeur l'attitude particulièrement positive que sera celle du Samaritain, la figure même de l'étranger, voire l'ennemi héréditaire d'Israël à ce moment-là de surcroît. Le samaritain voit, il s'arrête, atteint au plus profond de lui-même. Il soigne le blessé avec l'huile qui calme la douleur et le vin qui désinfecte les plaies. Il prolonge son geste en emmenant le blessé chez l'aubergiste et lui laisse un dédommagement financier. L'aide apportée est donc complète. Et la parabole de Jésus va conduire le maître de la loi, celui qui sait, qui connaît la loi, à dépasser sa perspective sur la notion de prochain, comme nous pouvons le constater dans la conclusion de parabole. À la question que lui pose Jésus à la fin de l'histoire, le maître de la loi, qui au départ voulait mettre Jésus dans l'embarras, donne une réponse suggérée par la parabole. Et sans le nommer, le maître de la loi désigne le Samaritain comme celui qui a été le prochain de l'homme blessé. Ainsi, cette phrase « celui qui a été bon pour lui » devient la vraie définition du prochain. Le prochain qui ne désigne pas l'autre par rapport à nous-mêmes, mais qui nous oblige maintenant à reformuler la question comme le fait Jésus, « Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme blessé ?» Alors le prochain désigne toute personne qui s'approche des autres avec amour, qu'ils soient étrangers, hérétiques ou marginaux. La vraie question serait alors celle-ci, non plus qui est mon prochain, mais plutôt comment vais-je être moi-même le prochain de l'autre. Mais la question peut se poser aussi dans l'autre sens. Vais-je reconnaître mon prochain en celui qui me vient en aide Parce que celui qui me vient en aide, je ne le choisis pas forcément. Et bien souvent, il n'est pas celui que j'avais prévu ou espéré. Il n'est pas forcément celui ou celle sur qui j'aurais pu compter et qui, contre toute attente, est resté à distance de ma blessure. Le prochain que je peux aimer, c'est celui qui a été bon pour moi. » Au fond, cette parabole est une histoire à double entrée. D'une part, comment vais-je être le prochain de celui ou de celle qui croise ma route, voire ma vie « Et comment vais-je pouvoir aimer celui qui m'aide et qui n'est peut-être pas celui sur qui je comptais au départ ?»« Car celui qui me vient en aide, c'est celui à qui j'aurais eu le courage d'avouer ma faiblesse. »« Et ce faisant, je lui aurais aussi confié ma vulnérabilité. » Cette parabole, donc, avant de nous envoyer vers les autres, nous renvoie à nous-mêmes, Aimer son prochain comme soi-même, cela pourrait être aimer ce qui en l'autre est différent de ce que je suis et qui constitue un autre chemin, une voie encore inexplorée, une autre façon d'être soi qu'on ignorait et que l'autre nous révèle. Aimer l'autre comme soi-même, c'est pourquoi pas lui faire confiance avant de le juger et peut-être par voie de conséquence de l'exclure. Faire confiance, c'est le socle de l'amour. Que notre amour soit pour Dieu ou qu'il soit pour l'autre. Et je retiendrai bien sûr une petite minute ce fameux « aime ton prochain comme toi-même ». Aime-toi d'abord tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Essaye de connaître aussi l'amour dont tu es capable. Au fond, c'est l'autre qui révèle l'amour que tu as en toi. Il s'agit de nous regarder en face dans les yeux de l'autre comme dans un miroir, car l'image de nous-mêmes sera renvoyée par ce que l'autre dira de nous. C'est celui ou celle. C'est celui qui a été bon pour moi. Je peux dire aussi que mon prochain, c'est celui qui aura été bon pour moi. C'est celui qui aura eu ce geste bienveillant ou cette parole réconfortante, cette attitude d'accueil, cette impulsion compatissante ou miséricordieuse. C'est celui qui a été bon pour lui. Dans ce texte, le légiste exprime de lui-même la réponse qu'il espérait de Jésus. Ainsi, il accède à sa propre vérité. Et l'évangile, d'une façon ou d'une autre, nous fait accéder à la vérité qui est en nous. Pourtant, bien souvent, nous pouvons nous reconnaître d'abord dans l'attitude du prêtre et du lévite, qui s'éloigne alors, dans le jugement que je porte, peut-être dans une certaine indifférence, mais peut-être parce que la souffrance de l'autre fait peur, incommode, fragilise. Et je me pose aussi la question, alors, qui n'aura pas peur de ma propre souffrance Qui pourra soulager mes plaies quand à mon tour, je serai sur le bord du chemin Mais cette histoire n'est pas là pour nous donner une leçon de morale, mais plutôt nous donner une leçon d'être. Le vrai lieu de la rencontre, c'est ce geste d'amour, ce regard de compassion, comme celui du Samaritain sur l'homme blessé. « Le Samaritain vit le blessé et en fut tout ému », nous dit le texte. « Ne nous trompons pas, le terme n'est pas superficiel, parce que le terme grec fait allusion directement aux entrailles. Il s'agit littéralement du tressaillement de la matrice. Le fait d'aimer Dieu de toute sa personne avec la raison, la pensée et la réflexion n'exclut pas le chemin du cœur qui passe par l'émotion. Parce que l'émotion, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre humanité, mais aussi de l'humanité de Jésus. Le vrai lieu de la rencontre n'est pas seulement dans un partage intellectuel aussi satisfaisant et valorisant qu'il soit, mais également dans une écoute attentive et attentionnée, une attitude toute simple du quotidien de notre vie. En conciliant toutes les forces qui nous habitent, les mauvaises comme les bonnes, pour devenir exactement ce que nous sommes. Et quand on sait tout cela, et bien Jésus ne nous demande pas de nous arrêter là. Il, veut, il ne veut pas simplement qu'on dise ce que l'on a appris de lui au catéchisme, ou à travers la loi, ou à travers son enseignement, mais pour aller en profondeur, il nous demande d'être ce que nous avons appris de lui. C'est ainsi que je comprends ce petit verset qui dit « va et fais de même ». C'est une parole qui dépasse la forme d'une simple procédure. C'est une parole dynamique et urgente, même une mise en route, une mise en mouvement. Alors au fond, cette loi d'amour n'est pas inaccessible. D'ailleurs, le Deutéronome nous le disait déjà, la parole de Dieu est dans ta bouche et dans ton cœur. Elle n'est pas hors d'atteinte. Elle est juste révélée par la mise en pratique. Alors... » m'appuyant sur le témoignage d'Ameline, qui aide à ce que je formule le mien, finalement. La nouveauté de l'Évangile, ce n'est pas seulement l'autre qui est mon prochain, mais c'est moi qui suis le prochain de l'autre. Son attitude envers moi dépendra de celle que j'aurai pour lui. Il sera pour moi ce que je serai pour lui, juste parce que, comme tu l'as dit si justement, Ameline, c'est porter en soi une exigence d'amour de telle sorte que je la suppose présente chez l'autre en réciprocité. Et c'est quitter le raisonnement, et j'allais dire presque le raisonnable, pour s'abandonner à la foi qui sera force de communion. Aimer celui que j'aide, comme aimer celui qui m'aide, c'est un chemin de libération qui peut prendre toute une vie. Au fond, nous sommes tous en route. Amen.